Respecter la loi, remettre institution institutions pays à sous pied, organiser l'élection pressée, pressé, c'est pratiquement principal point parmi diverses organisations. Axel 60, parti politique et jeudi, communauté internationale, la chita nan go reunion, mette face a parlé dans vos réunions, mettez ces face à face pour résoudre crise là. La, dans l'autre dimension, côté pays a doit accepter et puis marcher avec. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est 22 décembre. Content ensemble avec une prochaine édition sous nouvelle nouvelles actualité c'est vous qu'il là par rapport à comment il dans ce politique ce fait dans pays là et à accords cap pour retirer pays dans salier là ou pourquoi faire ça ou devez faire ça rejoignez famille sur TV 83 à venir ensemble avec information à glotio abvini de temps en temps sur channel là Mélenchon Maniga a de l'autre monde choisi si tout secteur économique doit installer dans ce monde-là suite à des demandes et puis jouer une faille pour craser toute division qui est dans le pays pour pouvoir mettre un autre changement durable qui pays de vivre dans une situation qui tout à ça, C'est plusieurs signataires dans la partie politique qui ont commencé à bravo pour encore ça et même Jean-Ariel Henry. Qui réitéré la position là, dans la police nationale, qui parlait et puis remembrer le pays, côté la continuement de l'aide de la communauté internationale là, pour être capable d'aider aux jeunes support, appui matériel et financier pour combattre et puis craser gang dans le pays d'Haïti. Il y a un extrait sous dossier ça en Al. Pour, un le de la pour... Un plus de détails et d'informations, c'est pour vous là la... sur Sophia TV 83. Pour le ministère, il y a un accord qui peut tenir un consensus national pour une transition inclusive avec élections transparentes. Il, il y a un conseil de transition qui a trois mondes. y a un représentant société civile, un représentant dans le secteur politique et économique. Pour politique, c'est Mirlanda Hippolyte Maniga. Pour la uh, société civile, c'est Pasteur Kalix, c'est d'Or, qui est président de la Fédération protestante d'Haïti. Et puis pour un uh, secteur économique, c'est Laurent Cécile une facilitateur Jean Villemont il y a fait qu'on est premier ministre à prêter en place pendant la travail le conseil là pour mettre payant en les l'élection, comblé et cassation et la trier en côté euh, déclaration Jean Villemont hillier dans micro Jean-Philippe Assia dans l'accord, ça document de ça fondamentalement il signé pour l'Ibout bout 7 février 2024 avec installation d'élus à tous les niveaux dans le pays. Mais il y a un point fondamental là-dedans, qui c'est la sécurité. Et au niveau de la gouvernance, il y a la mise en place de transition. au Conseil de la Transition. Au Conseil même, qui a trois membres là-dedans. Côté que l'attribution fondamentalement, c'est des attributions stratégiques, une orientation stratégique pour permettre au pays de retrouver la paix retrouver Chimé, sécurité alimentaire et sociale, posséder à la réforme institutionnelle qu'il faut et mettre pays en rail en dialogue permanent qui peut faciliter, point nous ceux qui qui c'est révision constitution an, avec organisation des élections. Au Conseil SA, il y a un représentant secteur privé là-dedans, un représentant société civile là-dedans et un représentant... Secteur politique là-dedans. La jeudi hein, c'était journée pour te côté que tout acteur te d'accord avec ça qui est dans le document. Ça. Ce document a été validé il y a de ça, près de deux semaines, dans des réunions, ateliers, etc. Et là, c'était journée côté que toute équipe été rencontrée pour dire que nous sommes d'accord. Donc, nous sommes capables d'annoncer que le pays est doté de consensus, d'un vrai consensus, inclusif, qui capable de faciliter que nous adresser problèmes d'insécurité, problèmes et la problèmes, ensemble de problèmes que nous avons et surtout, faire une transition qui n'est pas une transition uniquement d'organisation des élections, mais une transition structurelle pour nous ne pas retourner dans la question de transition. Il y a trois personnes qui font partie de Conseil. Il y a représentant société civile, en politique économique. Pour la politique, c'est Birland, Maniga pour la société civile dans ce Pasteur Calix Fleur d'or et puis pour le secteur économique dans ce loin, c'est si on a toujours été avec Jean Villemont Hilier 168 partis politiques qui consultés, plus passer 3000 organisations société civile consultées pour atterrir des massacres qui était démarré depuis le mois de juillet passé à nous parlons avec l'intervention du Premier ministre Ariel Henry. Certains documents ont signalé que les paysans d'Aïti Haïti qui de comprendre une force militaire internationale. Ils ne pas venus en Corée, ils un camp politique. C'est plutôt les paysans qui ont besoin d'aider Sotina Calamité. Déclaration Ariel Henry qui rappelait qu'ils n'ont pas demandé une force occupation, mais plutôt une assistance pour venir de la DPNH. Ils ont demandé la DPNH dans le cadre de la contre Gangon. Écoutez, encore une fois, Le gouvernement finit par décider. Mandez les paysans de Minoyo.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 Que fois ça, ce n'est pas pour venir à gros moyens pour faire travail là, en place, force sécurité nous et puis retourner la caillou. C'est donc accompagnement nous demander, c'est formation nous demander, c'est équipement nous demander, pour mettre force sécurité nous en capacité pour continuer de faire travail là, pour compte Sans pas besoin, chaque 10 ans, après les demander secours. Exercice n'a fait aujourd'hui, important en pile. Pour montrer les amis ce c'est pas yon camp politique qui a demandé de supporter Et bien, bah j'arrête contre yon l'autre. C'est un peu haïtien dans toutes les composantes qui ont décidé de mettre les ensemble pour sortir des pays dans mal cité chronique qui depuis trop longtemps. Nous avons dit tout le monde pour prendre engagement. Pour ne pas se tirer pas de gangs, d'argent, d'armes, d'ammunition, pas servi pour protéger biznis business, ni pour faire campagne. Renforcement pénal national, force sécurité, police, pas de formation pour faire face carré à des bandits qui ont des armes plus yo. C'est pour ça que nous demandons assistance pour entraîner quelques unités spécialisées. Ça a commencé déjà fait, mais nous besoin de plus de moyens plus équipement. Nous avons besoin de former plus de monde, plus rapidement, pour nous arriver dans une masse critique qui permet de prendre contrôle de tout le territoire. C'est une façon pour assister pays paysans milieu pas besoin d'y trop longtemps. Voilà, on a pour l'intervention pour le ministre qui parlait concernant le PNH, là, compromis qui joint, et puis qui parlait concernant l'intervention militaire. Même position pour porte-parole dans le secteur démocratique et populaire. M. André Michel qui continue d'exiger une assistance internationale dans le pays. Selon Allié pouvoir, la police pague moyen pour craser gangueux puis réaliser l'élection dans le pays. porte oui. voix SDP a rappelé le moment pour avancer avec le pays. Côté André Michel, dans le micro Jean-Philippe Massé. J'espère que ce consensus il pourrait le permettre que nous allions de l'avant. Et Le petit consensus, ça pourrait le permettre que nous allions de l'avant. Ça veut dire faut est d'accord que à cette phase des débats, il faut poser les jalons qui permettent que nous arrivions effectivement à une véritable transition, pour nous passer pouvoir à des populations que de population lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible le gouvernement pourra compléter la cour de cassation. Le plus vite possible, nous pourrons monter un conseil électoral pour avec la participation des différents secteurs de la vie nationale, pour aller en gouvernance qui rassure le plus de monde possible et que pays a prêt à aller en mode électoral. Mais nous, toutes nous connaissons. Quels que soient les efforts du gouvernement, quels que soient les efforts de la police nationale d'Haïti, pour nous arriver effectivement dans la réalisation élection en Haïti, fort nous une assistance internationale. D'ailleurs, nous-mêmes nous, nous disons sans aucune hypocrisie, la police a fait du bon travail, mais la police n'a pas gagné suffisamment de moyens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 pour que nous puissions avoir des élections en Haïti. Consensus. Et espérer que porte dialogue-là, consensus-là, l'a toujours été l'ouvrir. Ça veut dire que les qui passent un jour ils il a pas demain. ça passe un demain, il a pas en janvier. ça gens qui pas en janvier. Il pas en janvier, un en février. Il a pas en mars. L'essentiel, c'est que maintenant, il faut démarrer avec le processus. Et déjà...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 Les jalons qui permettre que nous fassions élection dans le pays. Qu'il y ait des autorités légitimes qui viennent, pour moment pour pour opposer, il faut compléter la Cour de cassation, il faut monter le Conseil électoral provisoire, et il faut bon qui la rassure tout le monde, fort faut que le gouvernement prenne responsabilité, mais il communauté internationale ait le support à nous tous. Parce que sans le support de la communauté internationale, sans cette assistance étrangère, nous ne pas capable de faire élection en Haïti, parce que c'est un pays gangstérisé dans chaque coin de chef de gang. terminer vos études classiques et vous voulez vous assurer un avenir professionnel fiable. Université de Technologie d'Haïti, Unitech, vous garantit une formation adaptée à l'ère du numérique et répondant aux exigences du marché du travail. Programme de licence en 5 ans, génie civil, agronomie. Programme de licence en 4 ans, sciences administratives, sciences comptables, sciences de la gestion, sciences économiques, sciences informatiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques, sciences infirmières, relations internationales, diplôme en 3 ans, école normale d'instituteurs et de jardinières d'enfants. Arpenteur géomètre, diplôme en deux ans, topographie, Unitech. mieux qu'un diplôme, un enseignement bien supervisé, accompagné de stages pratiques pour devenir maître de votre métier et de votre avenir. Nouvelle session, 9 janvier 2023. Inscrivez-vous à l'une de ces deux adresses, Pont-au-Prince, avenue M numéro 53, Turgeot. Carrefour, Côte-Plage 16, numéro 25, en face des Pères Salésiens. Site web, Unitech.edu.ht. téléphone 3806-3945. 36 93 76 05 Unité, nous bon, construisons l'avenir. Mes amis, c'est les Haïti veut faire l'encore. Fois ça, il est plus facile pour garder tout match, toute série et tout film pour remercier. Qui ça Eh bien, si t'attendais, cherchez tout côté où est. Billboard, flyer, mail, and new IT, haïti which is called scan me, rally the phone, scan it, and Quelque soit, coteau yé nan, maintenant, Tele-Haïti avant, sous téléphone, l'ordinateur, sous télévision, tout. C'est ça. Tune, Télé Haïti Météo. On accès pour qu'on va vivre belle expérience télévision. For plus d'informations, rayon 2943 3000, contactez-nous sur page réseau social nou yo ou bien visitez www.telehaiti.ht. Nous retournons après Pause. Là, avant, nous te permis d'écouter diverses interventions. Parmi eux, il y un médiateur dans le cadre la à qui je un en tant que ministre là, avec uh, diverses uh, organisations, uh, la société civile et puis uh, partis politique côté. Ils mis sous pied un consensus qui non, le consensus uh, national pour une transition inclusive avec l'élection transparente. Euh, activité s'est faite hier à l'hôtel euh, Caribé où étaient euh, était déjà en ville, qui s'est un médiateur dans le cadre Silla et le premier ministre Ariel Henry qui euh, les même a euh, parlé. Pour nous avons venir avec l'Italie comme ça, mais on nous prend André Michel qui était déjà parlé, qui était dans le cadre d'activité. Activi nous avons une première intervention sous question intervention militaire. Nous prenons avec André Michel. Après ça, pour nous capables de retourner avec le Premier ministre Ariel Henry, lui-même qui prend la parole dans le cadre de la qui joue. M. André Michel fait qu'on est à là, pas venir courir à Henry. C'est plutôt créer une démarche à pilage pour aller dans l'élection. Portvoie SDP inviter invité tous les acteurs rejoignent à là pour avancer avec le pays. Écoutez, André Michel. Le Premier ministre Ariel Henry est au pouvoir depuis 17 mois. Le Premier ministre Ariel Henry déjà gagné un en septembre qui était balé en passe de légitimité. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de rester au pouvoir. Le plus important, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait de bonnes élections. Et pour gagner élection, le Premier ministre a et nous comprenne, nous sommes tous en septembre. Il faut qu'il y ait plus de monde qui est en paquet dans bateau. Alors, consensus sur ça qui s'est en a avec la classe politique, le secteur privé, la société civile, les viser à créer les conditions pour que, effectivement, nous mettions le pays à, en mode électoral, nous faisions révision de la Constitution, hein, et que la direction du pays, le plus vite possible, nous remette li à des mondes qui population populations C'est dans cette direction que nous allons et les mondes qui a essayé marqué par au place, nous invitons à venir, parce que la porte du dialogue sera toujours ouverte, les papes jamais fermée. La porte du consensus, pas jamais, si mais. Des mais, des premiers mais premiers oui, bon, on Elle fait partie de la vie, quand même. Mais le plus important, c'est que là, les conditions politiques sont réunies pour nous aller de l'avant. Et moi, espérer que le Premier ministre, avec son oui. gouvernement, pourra assumer responsabilité au totalement autre côté intervention M. André Michel jean noté nous parlons avec intervention pour le ministère qui a d'activité ça a déjà attendu d'intervention le fait une concernant PNH là une concernant intervention euh, aide internationale dans nos affaires militaires pour le ministère un qui s'allie à quoi qui s'est un zèvre collectif qui pa permettre chef gouvernement faire connait elle découvre bonne volonté différents secteurs dans vie nationale là pour finalement résoudre crise là acteurs finalement une stratégie tout pour moyen rien pour l'autre la pas résultat nous permet permettre tout côté intervention Ariel Henri pour plus de détails notre micro collaborateur Jean-Philippe Massian je soupir après l'organisation d'une rencontre comme celle-ci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 les difficultés et la complexité de la conjoncture qui déterminent les chances de succès ou l'échec de ceux que nous sommes tous engagés à entreprendre. C'était intervention pour le ministre Ariel Larigue Marjorie -La Michel qui reconnaît l'accord en septembre. n'a a manqué consensus. Les alliés, si y a, tic, a qui embrassaient plus secteur dans la vie nationale là, porte SDP a espéré document ça faciliter. au sous pied KEPA. Compléter cassation et la trier en côté major Michel Namiko, Philippe Marseille. Où est-ce qui compte pour nous C'est le pays. Sortir le pays à la situation que hier. Nous réaliser, et c'est une raison que nous avons encore en septembre, que la polarisation du pays a occasionné que la misère et la sécurité, deux jours en jour, l'ont monté pire. En septembre, nous avons fait constat, nous avons signé, mais malheureusement, y en pile l'autre groupe en pile parti politique en pile monde dans société civile qui peut ko vraiment comprendre nécessité de craser pour nous craser polarisation certes dans un document où pas attend nous l'unanimité mais je septembre nous il de l'autre force qui était l'autre côté pour qui pas positionner après en pile mois travail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 sous consensus national, que est un consensus historique. En pile groupe, nous sommes là que le groupe qui a organisé va et ça, qui était constitué en sorte de médiation, il a dit que il y a même une centaine de documents parce que c'est à refaire. À chaque fois qu'on a fini avec un document, il y a un autre groupe qui a une autre proposition. Et ceci c'est à travers le pays. Finalement, nous avons eu un moment où nous joignons un consensus avec d'autres groupes de la société civile, du secteur privé et de la classe politique pour y signer un document de consensus, ça que yo, tout que le travail la donne. Après ça, document de consensus, ça l'ur était ouvert pour toute l'autre couche qui d'ailleurs qui faut qu entrer, venu connais ça qui en Document de consensus à, qui visait un, mettre en place une structure qui s'est au conseil de transition. Nous sommes là, secteur et, et secteur et société civile. l'an matin, yo y a été un je ont désigné le pasteur Fleurino comme membre de CTA au Conseil de Transition qui a bien trois personnes. Deuxièmement, le secteur politique s'est réuni là. Nous c'est à l'unanimité, ils ont désigné Mme Manigat qui a déjà eu un consensus sur ça, au Conseil de Transition.